Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ce vlogmas. Donc normalement c'est le vlogmas numéro 4. Euh, J'ai pris un peu de retard dans, dans mes vlogmas, c'est un peu difficile pour moi d'en faire. Mais euh, je tiens bon, j'en fais. J'avais je, je, dit que j'en faisais, donc j'en fais. Euh, je, je vais vous présenter pour aujourd'hui, pour ce petit vlogmas... Euh, euh, qui sera sans doute tout petit, petit. Euh, mes deux dernières lectures. Alors, euh, une qui rentre dans le Cold Winter Challenge, et une qui... Oh, il rentre peut-être, mais je, je vous avoue que ce n'était pas, pas forcément fait pour. Donc, il s'agit de deux romans que j'ai empruntés à la médiathèque euh, où je travaille. Euh, donc, le premier roman, je vous l'avais présenté dans ma pile à lire. Hop, je vais poser ça. Euh, le premier roman donc, que je vous avais présenté dans ma pile à lire, c'est... Voilà, les métamorphoses de Camille Brunel. Euh, je vous mettrai euh, les références en info de toute façon. Alors les métamorphoses de Camille Brunel, de quoi s'agit-il C'est une fable animaliste. Euh, donc euh, qui, donc euh, comme le nom l'indique, euh, qui, euh, qui, qui se préoccupe des, ani, des, ani, des animaux et euh, des, droits des, a, des droits des animaux. Animaliste. Euh, une fable, pourquoi Parce que euh, on est vraiment dans euh, donc, quelque chose de pas du tout réaliste. Euh, ça commence par euh, une jeune femme euh, qui est végane et qui, euh, bon, qui est très souvent sur les réseaux sociaux et euh, avec son chat euh, enfin, qui, qui aime euh, un être par-dessus tout, c'est euh, son chat, euh, sa chatte Dina. Dina comme, euh, comme euh, le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, euh, pas le pas le l'autre chat, et euh, cette, euh, cette jeune fille Isis, euh, enfin je suis jeune femme Isis, euh, va découvrir dans son jardin une grue, euh, une grue euh, une grue antigone et euh, ce n'est pas du tout un lieu, enfin dans son jardin c'est pas du tout le genre d'endroit où on peut voir ce, ce genre d'animal, euh. Et c'est parce que ce n'est pas un oiseau européen. Et elle va se poser des questions, elle va se demander « mais pourquoi, que fait ce, cet animal dans, dans le jardin ?» Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que en fait, ce sont des êtres humains qui se transforment en animaux. Alors, euh, les gens vont commencer à se poser des questions euh, déjà sur d'où vient cette épidémie, et surtout sur que faire de ces animaux. Est-ce que ce sont toujours nos proches il y a toujours ce sentiment que, oui, ce sont nos proches. Euh, donc, comment faut-il les traiter euh, et, Alors, évidemment, donc, là, on a une grue, euh, mais on a aussi des poissons, parfois, des, euh, des, des boas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un boa à la maison euh, Qu'est-ce qui qu qu se passe quand euh, papa mange ses enfants euh, Est-ce que c'est est -ce est un boa ou est-ce que c'est toujours notre père ou euh, notre mari donc cette question là qui se pose de notre rapport à l'animal euh, et surtout on se met à se dire que mais on ne peut pas manger les animaux on ne peut plus le faire parce que euh, la, la, la vache eh ben, peut-être que c'est notre meilleur ami peut-être que c'est notre soeur euh, et on se met à se poser la question aussi de d'où, vraiment d'où ça vient et donc c'est vraiment un très beau texte j'ai trouvé que l'écriture était euh, très fluide, très douce, très, euh, il y avait de la simplicité mais en même temps un petit charme poétique euh, donc c'est assez mélodieux comme, comme texte, euh, ça m'a bien plu sur le plan de l'écriture et sur le plan aussi de, euh, ben de, de, cette, histo de cette histoire que ben, je me suis vraiment plongée dedans c'est un livre assez bref hein, euh, ça, ça fait euh, environ 200 pages, il y a une post-faste par, euh, par l'auteur, euh, Camille Rounel, Camille, euh, c dans, dans ce cas-là c'est un nom masculin, euh, c'est vraiment un beau roman, un roman euh, donc de la rentrée littéraire de, de, de 2020, euh, ce qui fait que bon, ça, ça colle bien avec euh, l'année dans laquelle on a vécu parce que euh, ben, ça parle d'une épidémie il euh, y a ce côté euh, apocalyptique euh, pas post-apocalyptique on, on est vraiment dedans on est vraiment au moment où les gens commencent à se transformer en animaux euh, et c'était beau vraiment c'était très, très beau euh, je pense que même si vous n'êtes pas vegan vous pourriez l'apprécier parce que c'est pas un livre moralisateur. En tout cas, euh, bon, peut-être parce que je suis vegan, je l'ai pas vu comme ça. Mais il n'y a, a pas de côté moralisateur. Euh, euh, notre, notre héroïne est, est vegan et euh, elle a aussi ses défauts. Donc, euh, c'est pas complètement. Euh, je vois qu'il y a les reflets dans mes lunettes. Je euh, comme ça. C'est un peu mieux. C'est pas spécialement moralisateur. Donc, moi, je vous conseillerais de tenter « Le métamorphose » de Camille Brunel. C'est un joli roman. Euh, et si vous vous posez déjà des questions euh, sur le véganisme, sur euh, l'antispécisme, ça vous, ça, ça vous poussera à vous en poser encore plus. Ensuite, deuxième roman que j'ai emprunté, emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de double faute. Comme, comme ça. Euh, je pense que je vous mettrai, euh, j'essaierai de vous mettre euh, en euh, le, le livre, euh, l'image du livre. Double faute euh, de Lionel Shriver. Euh, donc, euh, Lionel Shriver, c'est l'autrice de. Il faut qu'on parle de Kevin. C'était un roman qui m'avait bouleversée. Et là, on est toujours, euh, on est toujours avec euh, euh, cette représentation de la femme, de la femme euh, aux États-Unis. Euh, une femme bourgeoise, euh, encore une fois. Euh, donc, moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, le, tout ce qui est drame bourgeois, mais aussi euh, roman social. Donc, je, je, je, je navigue entre les, entre les deux, mais de, de manière générale, j'aime beaucoup le drame euh, dans les romans et, et, et, et, et dans la fiction, en fait. <rire> en vrai, j'aime pas trop ça, euh, comme beaucoup de gens, je pense. Euh, donc, euh, Là on a euh, un, couple qui, un couple de personnes qui, donc, qui sont euh, tennismen et tenniswomen, euh, notre, notre héroïne euh, Willy, euh, c'est une jeune femme euh, au début du roman, elle a 23 ans, euh, qui est extrêmement douée en tennis, elle en fait son métier, elle est bien classée. Et, euh, euh, son, elle va euh, se marier avec un homme qui euh, lui-même est un grand compétiteur, euh, mais elle est meilleure que lui au tennis. Et c'est là que risquent de commencer euh, les, les problèmes, les difficultés, quelque part. Euh, parce que deux, deux personnes qui font de la compétition, ça, finalement, ça, ça, ça, ça peut faire un couple euh, euh, très conflictuel en fait. Euh, et c'était un, c'était une belle œuvre. J'ai beaucoup aimé. Alors moins qu'il faut qu'on parle de Kevin parce que euh, il faut qu'on parle de Kevin, euh, c'était vraiment euh, puissant. Alors là, c'est c'est un c'est un beau roman, mais ça m'a pas fait le même effet que il faut qu'on parle de Kevin. Euh, c'était c'était un beau roman. J'ai trouvé euh, le, le personnage principal euh, très intéressant, pas spécialement attachante. Euh, parce que c'est le genre de personne qui a tendance à m'agacer un peu, mais euh, je me suis sentie quand même proche d'elle, de, de ses émotions, euh, j'ai ressenti toute la violence qu'il pouvait y avoir, c'est pas un homme qui frappe sa femme, mais toute la violence qu'il pouvait y avoir dans ce couple, euh, le fait que tout repose sur, finalement sur la base du conflit. Euh, et voilà, ça, ça parle d'ambition, ça parle de représentation du pouvoir, euh, de relations toxiques, en fait. Euh, donc, euh, c'est une une voilà, c'est euh, c'est un, un très beau roman euh, que je vous, vous recommande. Alors moi, franchement, le tennis, c'est pas du tout mon truc, mais euh, on s'en fiche, en fait, parce que euh, même si le tennis est au cœur du roman, euh, parce que c'est euh, la raison de vivre, en quelque sorte, de... Euh, de notre, de notre héroïne, euh, le personnage principal du roman, c'est euh, pas un problème si vous n'y connaissez strictement rien au tennis, parce que euh, c'est pas un roman sur le tennis, c'est un roman sur le mariage. Euh, donc franchement moi j'ai adoré ce bouquin, euh, voilà. euh, c'est vraiment une bonne lecture que j'ai faite, je ne regrette pas du tout mon choix, euh, et du coup, bah, si, euh, si vous aimez euh, ce, ce type de roman euh, d'histoire d'amour euh, conflictuel, euh, mais vraiment pas, euh, pas euh, enemies to lovers ou, ou, ou, ou spécialement l'inverse, hein, c'est c'est pas spécialement une romance, euh, c'est pas une romance toxique euh, romantisée. Euh, c'est un, une, une, une œuvre sur le mariage, sur, euh, sur ce qui se cache derrière le mariage. Euh, et donc, c'est un, un beau bon roman. C'est le genre de roman qui nous fait réfléchir à euh, si on a envie de se marier ou pas. Je vous avoue que moi, c'est plutôt long, en fait, du coup. Hein. Euh, mais pas, pas seulement à cause de bouquin. Donc, ça, voilà, ça, ça déconstruit en fait euh, l'idée que euh, euh, le mariage et que la relation amoureuse de manière générale est forcément nécessaire et que c'est forcément la voie du bonheur. Mmh. Voilà. Donc. Voilà pour ces deux romans. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule de Vlogmas. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire euh, si vous avez envie de lire ces livres, si vous les avez déjà lus, si vous en avez d'autres à me recommander. Euh... N'hésitez pas non plus si vous avez un peu moins, aimé, pas, pas spécialement aimé ce, ce, ce, cette petite vidéo, euh, à me dire pourquoi, pour euh, que je m'améliore pour la prochaine fois. Et euh, ben, je vous dis à bientôt dans un prochain Vlogmas. Salut!